Bonjour, je suis Lilou, professeure de yoga et je suis ravie de vous accueillir à nouveau sur jobdevie.fr pour de nouvelles astuces pour lutter contre les effets de la sédentarité. Du coup, aujourd'hui, on va pratiquer quelques mouvements debout et prendre quelques instants pour se lever de la chaise ou du fauteuil. Pour pratiquer quelques mouvements et étirements debout, avec les pieds bien ancrés au niveau du sol, à peu près à distance des hanches, on peut relâcher le bras au niveau du corps et peut-être soit fermer les yeux ou abaisser le regard. Prendre un moment pour vraiment sentir les appuis au niveau des pieds, des orteils et commencer peut-être à jouer légèrement avec l'équilibre en déplaçant le poids légèrement vers l'avant et très légèrement vers l'arrière. On essaie vraiment de sentir tous les points de contact entre les pieds et le sol. Et en ouvrant délicatement les yeux, on inspire pour lever les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on descend les mains ensemble devant la poitrine. On va croiser les doigts et presser les paumes des mains vers l'avant. Et on va très doucement rouler le dos en ramenant le menton vers la poitrine. Ensuite, on inspire pour lever les bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, on s'étire légèrement vers la droite en pressant bien au niveau des pieds et du sol. On inspire pour revenir vers le centre et à l'expiration, on s'étire vers la gauche. Ensuite, on inspire pour revenir vers le centre et à l'expiration, on va étendre les bras derrière le dos. Avec deux options. Option numéro 1, on peut attraper les coudes opposés en ayant l'avant-bras qui passe en dessous. On essaie vraiment de rapprocher les omoplates. Si c'est disponible, on peut croiser les doigts derrière le dos, rapprocher les pommes des mains et les omoplates. Et on essaye ensuite à l'inspiration de relever le menton vers le plat. À l'inspiration, on ramène le menton vers le centre et on lève les bras au-dessus au de la tête. Deuxième tour, à l'expiration, on ramène les mains devant la poitrine. Et on va croiser les doigts dans l'autre sens de telle sorte qu'on a l'autre petit doigt qui vient vers l'extérieur. On presse les paumes des mains vers l'avant et on roule au niveau du dos en ramenant le menton vers la poitrine. À l'inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on s'étire vers la gauche cette fois, on presse en pressant fermement au niveau des pieds. À l'inspiration, on se recentre. Et à l'expiration, on s'étire doucement vers la droite. À l'inspiration, on revient vers le centre. Et à l'expiration, on va à nouveau étendre les bras derrière le dos avec les mêmes options. Soit on attrape les coudes opposés de telle sorte qu'on a l'autre avant-bras qui passe en dessous. Soit on peut croiser les doigts de telle sorte qu'on a l'autre petit doigt qui vient vers l'extérieur. On rapproche les omoplates et à l'inspiration, on lève le menton vers le plafond. À l'expiration, on revient vers le centre. Et à l'inspiration, on lève les bras au-dessus de la tête. Et on expire pour rapprocher les mains ensemble. Ensuite, on peut relâcher les bras le long du corps. Peut-être secouer légèrement les mains. Relâcher les tensions en fermant les yeux. En reprenant juste un instant pour sentir les points d'ancrage au niveau du dessous des pieds. On sent sa respiration. Et on ouvre délicatement les yeux et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils.